On est ensemble pendant une heure pour prendre le temps d'expliquer et de comprendre l'actu dont tout le monde parle, l'actu qui vous concerne, celle de votre quotidien, merci à vous d'être avec nous, bienvenue dans Actualité, l'émission qui éclaire l'actualité. Alors l'actualité, est-ce que c'est quelque chose qu'on subit Thomas Touroud ou est-ce que c'est quelque chose qu'on choisit euh, On l'a subit si encore une fois on est dans ce flot médiatique incessant de la course à l'information, euh, du bon mot ou du non mot ou du non-événement, et là on l'a subit effectivement. Julie Gaillet à la une de de Paris Match euh, cette semaine. Julie Gaillet à la une du magazine du Parisien Aujourd'hui en France ce week-end. Julie Gaillet, marraine d'une campagne de lutte contre le machisme qui vient d'être lancée par le gouvernement. Bref, on voit beaucoup Julie Gaillet. On est dans ce flot médiatique incessant de la course à l'information, euh, du bon mot ou du non mot ou du non-événement. On entend assez peu la fiancée du président. Devrait-elle rester discrète mais pas trop C'est la première question d'actualité. À l'origine de tout cela, à l'origine de ce non-événement, de ce rien qui prend une place considérable, il euh, y a un travail euh, journalistique qui n'est pas effectué. Donc. Pas une semaine sans qu'un magazine ne fasse ça. une sur Emmanuel Macron. On le voit partout. Et vous, vous, Nathalie Chuc, vous avez déjeuné avec lui aujourd'hui. Vous avez tout nous raconter. Hein. Allez, on y va. Je souhaiterais qu'à terme, et d'ailleurs je le crois, je le pense, euh, le journaliste devienne euh, une sorte de phare, une sorte de repère puisqu'on ne peut plus rien vérifier et rien maîtriser. On passe à présent à une affaire absolument passionnante, ce type de fait divers qu'on a envie de suivre et qu'on a envie d'élucider précisément parce qu'il est très mystérieux. Mmh. Nous, il y a quand même un contenu euh, informatif, une valeur informative et une volonté de décrypter et d'expliquer l'actualité. Donc, ça repose quand même sur l'actu. Voilà. Si vous avez un chien, attention à ce que vous dites, ne lui parlez pas mal. Euh, surveillez votre langage. Pourquoi Parce que votre gentil toutou comprend certains mots eh oui, que vous employez. Incroyable <musique> Mmh. Notre rôle c'est vraiment d'expliquer, de décrypter l'actu pour la comprendre, aussi simplement que ça. Et le Dalai Lama est arrivé en France aujourd'hui, alors pourquoi chacune de ces visites crée-t-elle toujours l'événement Pourquoi ce chef spirituel tibétain est considéré aujourd'hui comme l'une des personnalités les plus influentes du monde Et surtout, surtout, pourquoi il sourit tout le temps On a souhaité que ce soit des gens qui soient ancrés dans la réalité, pas des professionnels de la télévision qui restent dans l'entre-soi et qui euh, finalement ne se parlent qu'entre eux et ne parlent qu'à eux. Nous, Il y aura des historiens, des écrivains. Exactement, exactement. On apprend donc, dans une étude publiée la semaine dernière... que. Thomas Bonsoir Michel Drucker. Bonsoir Thomas. Là... Ma chienne. Bonsoir. Ma chienne qui tweet, ouais. elle connaissait le programme, Exactement. elle dit, va voir, Thomas Theroux, il parle des chiens. Michel Drucker, mesdames, messieurs, saluez-vous Michel Bravo. et Ce n'est pas des professionnels de la télévision qui restent dans l'entre-soi et qui, euh, finalement, ne se parlent qu'entre eux et ne parlent qu'à eux.